Le groupe Talent est un groupe de 1500 personnes qui est un leader européen de la transformation agile et digitale de, de, de ses clients. Et à ce titre, c'est rapproché avec le groupe EXL qui amène une dimension dans l'intégration de solutions BI, CRM, ERP, EAM et digitale. Cette intégration transverse est un levier complémentaire pour le groupe pour pouvoir épauler nos clients et les aider dans leur transformation. Opérationnel. Donc il y a une grande logique à ce projet industriel. Excel qui deviendra à la fin de l'année Talent Solutions nous a amené ce levier qui nous permet de nous développer et d'attaquer de nouveaux clients dans des secteurs d'activité connexes. Et c'est pour cela que nous sommes présents, que nous sommes un gold partner de Salesforce et que nous voulons aller plus loin avec ce partenaire. Avoir un écosystème talentueux avec de sociétés comme Excel dans le groupe Talent, clairement ça nous apporte effectivement une complémentarité et une richesse indispensable au succès de Salesforce. Cette année encore, de nombreuses innovations arrivent avec Steelbrick, par exemple, qui nous apporte des richesses fonctionnelles dans la configuration, le pricing, Demandware, ça va nous permettre d'ouvrir un nouveau cloud et puis un développement de l'année dernière qui se déploie, sur lequel Excel et le groupe d'Allan est très compétent. C'est Analytics Cloud qui est à suivre puisque le déploiement en France et en Europe du Sud en particulier est très important et accélère cette année. On a mis en place un projet euh, WAVE un peu en avant-première. Sur le projet, on a rencontré euh, plusieurs contraintes. Euh, D'abord euh, très techniques, euh, parce que le projet euh est innovateur, la technologie est très récente, parce qu effectivement qu'effectivement trois mois pour sortir un projet WAVE, c'est vraiment très court. Donc là on s'est fait très bien accompagner par l'éditeur et par Excel Group, qui a pu aussi nous aider dans ce trio client, éditeur, intégrateur. Nous avions un système un peu ancien qui répondait pas complètement aux besoins nouveaux en termes de digitalisation, de mobilité, de performance des équipes commerciales. Et nous étions donc à la recherche d'une nouvelle solution et c'est à ce titre-là que nous sommes venus au Salesforce World de Tour il y a un an pour évaluer notamment la solution Salesforce. EXL nous a fait une proposition tout à fait intéressante. Ils ont su à la fois nous proposer des solutions techniques, mais en même temps nous proposer leur expérience et leur pratique du déploiement de ce type de solution. Très rapidement, on s'est aperçu que la collaboration avec EXL était un peu plus vaste puisque il nous proposait de nous accompagner sur une méthodologie projet et méthodologie également d'adoption de l'outil. Un an après, on constate que nous avons fait des progrès extrêmement importants. C'est un partenaire de confiance qui valorise énormément la relation humaine. Le succès aujourd'hui de Talent et de tous nos projets, c'est nos acteurs, nos collaborateurs, les consultants, les business analystes, les développeurs, les experts, les architectes, avec une implication forte, personnelle, et aussi une forte implication des équipes Salesforce sur la partie R&D.